Le livre Apocalypse chapitre 7 « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, mis aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruban, 12 000. De la tribu de Gah, 12 000. De la tribu d'Azé, 12 000. De la tribu de Nephtali 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000.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 ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larmes de leurs yeux. C'était le livre d'Apocalypse de Jean chapitre 7. Qu'est-ce que le livre d'Apocalypse C'est le dernier livre du Nouveau Testament. C'est une série de visions données à Jean par Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse est une prophétie apocalyptique sur la fin des temps et la seconde venue de Jésus-Christ. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, un prophète chrétien qui a été exilé sur l'île de Patmos vers l'année 90 à 95 après Jésus-Christ. De quoi parle l'Apocalypse de Jean L'Apocalypse de Jean est un texte biblique qui avait été écrit par l'apôtre Jean. Dans ce texte, Jean parle de la fin du monde et comment cela arrivera. Il parle de la façon dont il y aura beaucoup de guerres et de catastrophes naturelles. Il parle également de la façon dont il y aura la famine et la peste à la fin des temps. Comment Jean croit-il que cela se produit Jean croit que toutes ces choses se produisent, parce que Dieu punit les gens pour leurs péchés. L Apocalypse de Jean et le Livre d'Isaïe Le Livre d'Isaïe est l'un des livres les plus importants de la Bible. C'est une collection de prophéties qui s'étend de l'époque d'Osia à la fin de Juda. Le Livre parle de beaucoup de choses, y compris Apocalypse, qu'il appelle « le jour où le jugement de Dieu viendra ». Le livre d'Apocalypse de Jean est une autre œuvre apocalyptique écrite par Jean vers l'année 90 à 95 après Jésus-Christ. Il décrit ce qu'il a vu dans sa vision et comment il l'a interprété. Que signifie la grande multitude et les 144 000 juifs dans l'Apocalypse 7 Le verset de la Bible qui fait référence à la foule immense et aux 144 000 est Apocalypse chapitre 7. Ne détruisez pas la terre, la mer, ou les arbres même, si nous avons scellé le front des serviteurs de notre Dieu. Il ordonne aux quatre anges qui allaient faire du mal au monde et à la mer. 144 000 personnes ont été scellées, selon ce que j'ai entendu. Apocalypse 7, verset 3e, 4. Lorsque Jean voit les 144 000, il songe aux chrétiens qui feraient bientôt face à l'adversité, mais qui seraient protégés par Dieu. L'apôtre Jean considère la grande foule aux chrétiens qui ont déjà traversé les épreuves et sont maintenant au paradis. Les deux organisations représentent l'Église, mais leurs points de vue sont différents. L'Église sur la terre est le premier groupe, tandis que l'Église au ciel est l'Église victorieuse. C'était un résumé du livre d'Apocalypse chapitre 7. Dieu vous bénisse. Shalom.